Salut à tous, vous êtes sur Xbox Salut tout le monde Le stade à ma droite. Snake X, toujours. Salut. Euh, on se retrouve pour une petite vidéo, ma foi, fortement sympathique. Ah bah ouais, parce qu'on attend ça depuis un moment, quand même. Hein. Exactement, ah oui. avec euh, après, Et... on a des cycles réguliers de 6-7 ans de renouvellement de console généralement. Fait. Alors, sauf sur la One, effectivement, on a eu la One X qui arrivait 3 ans. Il y a eu des 4, déclinaisons, 4 ans, quoi. Il ouais. y a eu des déclinaisons, mais là, on est sur une nouvelle génération. Et donc, euh, on a reçu une console. Laquelle Une console box par... Series. Series, ouais, c'est ça, la X, la S, là quoi. On va le découvrir tout de suite. Exactement. Allez. Donc, on est là pour un unboxing. Donc Forcément. Ah, tu t'es trompé, console. Ah merde. C'est pas la bonne. C'est pas celle-ci. Attends, ça doit être celle-là. Ah, non, c'est pas la bonne. C'est pas celle-ci. Oh plus. merde. Non, mais ça permet de, de voir. Euh... On va comparer après. Donc ça, c'est la fin de génération. On comparera après. On a reçu un carton. Ah, une carton Voilà. C'est parti. On l'ouvre. Alors, on a. Vas-y, <rire> le relou hey, non, vas -y, vas -y, vas -y. non, je garde juste le carton Parce que en fait, euh, à la base, on voulait présenter juste la boîte Puis finalement, le carton, il est un peu spécial quand même bah C'est oui. un peu sympa Voilà, hop, regardez Brandé Xbox Non, de l'autre côté Oui, ah, si, il y a oui, pas, un juste là, là. Ouais, ouais, même, Allez, ouais, ouais voilà. Et attention oh Et c'est une série X C'est marqué là C'est marqué là, voilà juste là Exactement, voilà. donc, donc un carton qui n'est pas du tout imposant Pas ouais, du tout, non non d'ailleurs on ne vois voit plus Je vais t'aider quand même Ah bah veux. ça serait avec plaisir Allez hop là voilà. On va poser ça voilà. euh, dans notre studio, là derrière <rire> La voilà Exactement La voilà, la fameuse Xbox Series X dans son beau carton, donc là, c'est vraiment la version que vous trouverez en magasin, que vous récupérerez en livraison, enfin par tous les moyens possibles et imaginables, euh, le 10 novembre. en condition de s'acquitter du prix de 499 euros. Exactement. Avec des petites promos pour ceux qui ont réussi à les choper. Il y a, ouais. a, a eu des, des bons petits... petits c'est en rupture partout encore. Euh, aux dernières, nouvelles, au, stock, aux dernières nouvelles, oui, mais on, on sait que ça s'active, en tout cas, pour la fournir euh, dans des délais euh, acceptables. Acceptable, avant avril. Oui. En fait, <rire> donc là donc Exactement euh, Tout à est fait le principal. Allez vas-y Donc attends Tu présentes la base. boîte Ah oui pardon Vas-y présente la boîte La boîte Donc on reconnaît la console Avec la petite partie verte Voilà Bon là on voit la console Avec sa petite manette Hop okay. Et on voit un jeu du lancement D'ailleurs Ou pas Ou pas série X Les 1 de SSD oui. Ce qui est important Parce que c'est quand même euh, Avec le rétractif Exactement Ce qui est important Et derrière le, La petite illustration euh, Allo Infinite Allo à 2021 exactement mais, euh, mais bon c'est pour notre bien et donc il euh, vaut mieux qu'il me sorte un grand halo en 2021 exactement un moyen en 2020 voilà Les quelques petites infos ici 1 tera de ssd euh, le variable refresh rate donc en gros voilà et le lecteur blu ray 4k ah ben non on en a d'autres on a le 4k à 120 fps 8K HDR. Et Il ne s'avance pas sur les FPS. Un peu moins. <rire> Et l'architecture Velocity, qui est l'architecture interne de la console, notamment liée en partie au stockage. Alors, notre petite bestiole, eh ben on va l'ouvrir. Donc, le carton est super bien foutu. Crac, ah, la mousse, elle a. Ça fait un peu de bruit. Hein. Ouais, mais ça, c'est mes os. Voilà, pardon. La, la mousse, coole, la mousse. voilà Alors, normalement, elle est dans un sachet. Pour les besoins de la vidéo, nous avons dû supprimer le sachet. C'est réalisé avec <coughs> trucage un peu. quoi c aussi, voilà. Voilà. Donc, notre jolie console et, qui est là. Et si je puis me permettre, en fait, c'est ouais. que les boîtes sont vachement imposantes. Quand on... Enfin, en tout cas, la boîte en carton ouais. était imposante quand on sort. En fait, c'est un effet poupée russe. Et là, quand tu ouvres, il y a ouais. encore un effet poupée russe. Parce que, au final, quand tu la vois, tu te dis Mais euh, ouais, est... elle n'est elle pas si grosse elle que ça. Si c'est ce que j'ai vu pas pas que que ça. Dit la première fois que je l'ai vu. Eh bah ben exactement et c'est vrai que... de console de console oui. donc on a ouvert le carton et donc là, donc on est, est tombé ça. sur la console et non mais ouais. j'ai eu le même effet ouais. j'ai ouvert j'ai fait oh je la voyais plus grosse que ça et euh, bah non pas tant que ça ouais et c'est vrai que pour le coup bah moi qui avais peur en fait de l'effet de me dire oh là quand je vais poser ça à côté du enfin sur la télé du salon pour Alors, faire les madames, effectivement, hein. Ça, c'est... Oui, ça peut... Mais en fait, pas tant que ça. Alors, ça reste une console qui est, qui est certainement... Enfin, qui, qui est imposante. Hein. Bon, on, on va la poser à côté des autres se pour cacher. Ouais. Exactement. Et hop, on enlève le petit carré. Euh, Power your dreams. Tu parles vachement. Yeah, I know, I know, I know. It's amazing. Yeah, it's a job, you know. <rire> Donc, là, voilà. Donc, euh, bah, c'est un monolithe. Hein. On peut pas... Enfin, il y a il n'y a pas d'autre ouais. mot que, que c'est un monolithe. Euh, moi, j'aime bien. Bah, perso, pareil. Hein. C'est... Euh, voilà, c'est vrai que d'un point de vue design, ben, c'est un cube, c'est Alors, ce que j'aime bien quand même, alors, on va faire un peu le tour du propriétaire. Donc, ouais. Là, on retrouve notre lecteur Blu-ray 4K, bien évidemment, un port USB en façade, le bouton pour accorder la manette, ouais, de qui ne fait pas que ça. Ah, ah, on qu l'a appris fait il y a quelques jours. C'est aussi le récepteur infrarouge, puisque la télécommande infrarouge qui était vendue avec la Xbox One est compatible. Et le récepteur, il est là. Et le classique bouton d'allumage. Exactement, avec le bruit d'allumage qui est le même, c'est ça on n'a pas le le dire. Qui peut-être serait le même. Qui pourrait potentiellement être le même. Voilà. Mais ça, une future vidéo le dira. Exactement. Bon, les côtés. Voilà, spécial. Le pied peut-être sur le dessous. Le pied en dessous. Voilà. Parce qu'elle est quand même faite pour être posée à la verticale Alors qu'elle peut être faite, pas à l'horizontale. Voilà. Elle peut être faite, voilà. Elle peut être posée comme ça à l'horizontale. On a des petits voilà. pieds là-dessous. Voilà. voilà. Et t'as un gros on pied la... de l'autre côté, en fait. Et on a un gros pied. Alors c'est vrai que quand elle est à plat comme ça, je trouve que ce pas forcément très très Ouais, c'est pas très beau. Ouais. Mais euh, bon, clairement, moi je vais la poser. Comme ça. Mais c'est vrai que pour les gens qui ont quoi, un meuble ça. un meuble télé en fait voilà. euh, pour pouvoir la poser à l'intérieur euh, elle n'est pas, pas très haute hein. non non, euh, non elle n'est pas excessivement ouais. haute hein. donc euh, on va la comparer aux autres consoles de la gamme actuelle euh, mais voilà alors ce que j'aime ce que j'aime beaucoup alors voilà c'est ce côté un peu creusé où en fait on va retrouver le le, le, le, le ventilateur voilà. qui est qui est vert c'est ça qui alors non non il s'éclaire pas justement c'est une peinture qui est faite donc on voit qu'en fait c'est peint, mais pas sur la même épaisseur. Ah oui, bah on le Alors, voit bien là sur la vidéo d'ailleurs voilà. quand tu étais en décalé. Voilà, on voit quand est on est bien. en décalé, voilà, ouais, très bien. on le voit comme ça. Exactement. Et moi aussi, j'ai toujours pensé que c'était une lumière, jusqu'à il y a quelques semaines/slash mois, euh, où j'ai appris que non, c'était une peinture. Et effectivement, euh, euh, bah, c'est une peinture. Donc, en fait, euh, sur le centre, c'est pas beaucoup plus fait. haut, et ouais. sur les extérieurs, un peu moins haut. Et ouais, ça rend vachement bien au final, mais ça m'a. Voilà, en fait, c'est pas à la même hauteur, mais le fait que ce soit creux, bah, ça rend un effet. Euh, et je trouve que c'est bah, bien foutu. C'est enfin, un, un effet ATX sans LED. C'est enfin, ça. C'est l'effet euh, LED pardon, ça. sans exactement. LED. exactement. C'est pas mal. Donc, derrière, hop, alors là, on retrouve une... C'est de la ventilation, mon je de la ventilation. Enfin, Deux de ports USB. Ouais. USB 3.0, bien évidemment. Ça va de soi. Euh... Le port RJ. Le port RJ45. Hein, euh, on le dira jamais assez, on vous conseille... Au maximum de brancher votre console au RJ. RG. Le Wi-Fi est une techno qui est très bien, qui s'est largement améliorée, mais qui n'a pas la stabilité du RJ45, qui vous permet au moins d'atteindre le débit maximal de votre réseau. Qui du coup le... pourrait être exploité à donf avec le SSD, parce que là pour le coup, quand ah on va bah, télécharger, bah, on sera pas limité par le Si, dix, hein. si les serveurs balancent ouais. du plein pot, on récupère du plein pot. Donc on est, théoriquement, on a la capacité d'atteindre un gigabit. Ce qui est pas mal. Donc quasiment euh, une centaine de mégaoctets secondes. Ouais, ouais, voilà. L'alimentation, c'est un petit câble en fait euh, tout con. Le même que les one. Le même, le même on ne on peut pas faire plus simple, c'est le même que les one. Euh, le HDMI out, on notera l'absence du HDMI in. Oui, qui n'est plus en fait, euh, qui était avant sur les consoles. Et voilà, il est plus, plus in. in. Enfin, il est out. Il n'est plus qu'out. Voilà. Et, et qu'est-ce le... que c'est qu'une grosse fente alors le Storage Expansion. Le Storage Expansion. Le Storage Expansion. Le Storage Expansion. Euh, non, vous en avez entendu parler certainement pour la plupart. Ce sont des cartes d'extension SSD qu'on met dedans, qui ont les mêmes performances que le SSD qui est à l'intérieur, et qui permettent de lancer les jeux depuis... Euh, bah, de, ah. Depuis, aussi, depuis, depuis ce, le port d'extension. Depuis ce port dextension on est sur un terrain c'est ça On est sur 1 Tera. On est sur un peu plus de 800 Go utilisables. C'est l'espace utile, en fait. On ouais. est sur un peu plus de, de 800 Go utilisables. Euh, ça, on l'a vu sur le net déjà depuis pas mal de semaines. Ce qui veut dire qu'en fait, l'OS prend 200 Go, en fait il euh, bon, y a certainement ouais. l'OS, le noyau, les pilotes, euh, mm. les applications de base qui sont fournies avec la console aussi. Euh, euh, voilà, tout ce qu'on va retrouver et qu'on retrouve euh, bah, déjà sur les consoles ah, aujourd'hui. 800Go, ça fait... 800Go, ça commence à faire pas mal de jeux. Alors, ça fait 8 Call of Duty. Ouais, ah, non, il fait 200Go, à... pardon, ouais, je crois, de ouais, Call of Duty. Ça, ouais. Donc, ça fait 4 Call of ouais. Mais euh, non, la plupart des jeux euh, plafonnent à 60... une centaine de gigas. 60, 70, ouais. Les jeux AAA, ils tournent dans les 60-70 à peu près. Ouais. Et après, il y a quand même tous les jeux indés qui peuvent faire quelques, enfin, quelques centaines de mégas ou voire quelques gigas. Voilà. Donc euh, bah voilà, enfin c'est un monolithe, moi j'aime beaucoup. Il n'y a, a rien d'autre dans, dans la boîte ben Attends, on y arrive. Ah ouais Voilà, on la pose. Ici, on la met voilà. Elle ne regarde. presque plus Elle ta, ta tête comme ça. C'est ça. Alors, euh, dans la boîte. Hop. Il y a un petit truc là. Ouais, ça. Ouh, pochette magique. Ah. On retrouve un câble HDMI. Standard, D'accord. Ouais, un ouais, point, point combien, tu sais pas C'est pas marqué euh, Du 2.1. Ouais, ultra high speed. D'accord, donc 2.1. Donc pour ceux dire. qui ont une télé HDMI points, C'est compatible, bien sûr. Vous êtes au taquet des paires de votre console. Tout à fait. L'alimentation. petit câble. Attends, je les, pose, je les pose juste là. Je pose ouais. des, juste là. Et, et un sachet blanc. <rire> dans lequel il y a des piles. Des piles, <rire> et vu encore oh, Toujours, <rire> toujours. Ouais, je vais chercher les piles, voilà, exactement, sans la... Le... Voilà. Voilà. Toujours la même marque des Duracell <rire> C'est important. important. <rire> non, mais bien évidemment, c'est la manette. Voilà, exactement. Mais avec <rire> des piles. <rire> exactement. Hop, la manette, qu'on ne présente plus, puisqu'on la connaît déjà. La voilà qui est le redesign en fait des manettes voilà la version redesignée des, des des manettes actuelles alors on retrouve euh, voilà on va prendre plutôt celle-ci. Tiens, je te laisse la montrer aussi ouais. ça c'est une manette standard un peu ici un peu on avait custom, une zone mais... un peu plus un peu plus creuse un peu ouais. plus marquée alors on le voit pas forcément sur cette manette c'était pas la meilleure pour ça mais on a une zone un peu plus creuse qu'on n'a plus ici on est vraiment sur du plat plat plat ouais, peut-être la montrer voilà effectivement on n'a plus cet effet un peu de de, de rebond voilà la croix, avoir... euh, la croix multidirectionnelle qui n'est plus la même. Là on avait une réelle croix, là on a un rond avec une croix au centre. Qui se rapproche un peu de ce qu'on peut mettre comme, euh, comme accessoire sur la élite. Exact, euh, sur la élite, on peut croix. avoir une, une croix de ce type là. Ouais. Bon, je pense que d'ailleurs l'inspiration vient, vient clairement de là. Hein. Euh, voilà, euh, on retrouve, alors si petit changement, Et on n'est ben... plus sur du euh, micro USB, on est sur l'USB-C. Donc on retrouve le même barre que sur l'élite quand même. Que sur l'élite, exactement. Le bouton de synchro avec la console, qui est là. Voilà, donc là si on monte les deux manettes comme ça, effectivement. On n'est pas perturbé. Tout à fait la même chose. Derrière, un cache pour mettre pile ou batterie. Exactement. Donc c'est les mêmes. Ce qui est bien, c'est que du coup tu peux passer de. Tu avais tes batteries sur la X. Non c'est l'Elite là. C'est l'Elite pardon. L'Elite je te rappelle que c'est intégré. Eh ben non j'ai les piles. Non mais c'est la même batterie, batterie quoi. Ce qui est bien c'est que c'est la même batterie. Donc, Alors il semblerait ou... mais pour le coup j'ai pas essayé. D'accord ouais mais enfin, c'est le même standard il hein. n'y a pas de raison que ça soit pas le. à, à confirmer. Voilà. Euh, voilà des petits grips. Ouais. Oh, on le voit bien là. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Si on voilà le... on voit bien le grip. Voilà. voilà. Des petits grips moulés vraiment dans le dans le plastique et enfin petit bouton en plus. Le bouton cher, Qui était cher à ton cœur. Mais tout à fait. Ouais. Je l'attendais depuis des années. Je le réclamais depuis des années. C'est grâce à toi alors on peut dire. Non j'avoue que c'est quelque chose qui est inspiré de la concurrence. Ouais. Euh, que je trouvais, ça, je, oh, je trouvais ça vraiment très très bien. <rire> c'est moche. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui appuyer sur le bouton Xbox plus Y pour faire une capture. Ça met le jeu en pause et tout. Enfin c'est pas, pas, pas... Et ça pour la contest également pour voir un peu ça, comment ça fonctionne. Mais on a hâte de l'essayer. Vidéo à venir. Voilà tout à fait. Voilà, donc le bouton share que... qui permet de faire, euh, bah de partager, bien évidemment, euh, des screens, des vidéos, des vidéos, des choses comme ça. Euh, on retrouve exactement les mêmes boutons, hein, euh, Même RT, euh, voilà, LT, LB, euh, RB. Les mêmes boutons, hein, on est dans l'univers Xbox, on n'est pas perdu depuis la toute première Xbox. Pareil, ouais. euh, le bouton menu qui est là, le bouton display, il s'appelle bouton display. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'appelle bouton display. Voilà. Comme ça le bouton Xbox qui est là et les sticks. Les sticks, c'est le, toujours le même design. Hein, faut dire ouais, est... On, est, on est vraiment pareil, même sur voilà, une ça, LED, ça, ça fait une, fait couronne, euh, une couronne légèrement, euh, de toute façon, sur légèrement la, rugueuse. La, Hop. Sur les hits, on est sur la même, le même type voilà. de stick. Voilà. On est vraiment sur... Euh, voilà. La prise en main, elle est sensiblement la même. Je... C'est vraiment, par une plus petite en main, mais c'est un effet, je pense que c'est vraiment un effet... C'est un effet optique, euh, mais elle, euh, bah, elle glisse parfaitement sous la main. Parce est... que j'ai l'habitude de jouer avec la Elite 2, en fait, et ouais. je pense que comme elle est plus lourde, on l'a mis en main en, en fait. Voilà, ouais. la oui. Elite est plus lourde, et je pense qu'il y a une, une impression a un de robustesse plus, euh, qui n'est pas la même. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Alors que... Euh, c'est vrai enfin, que comparé à une autre et, manette... D'ailleurs, on a beau la tordre, pas de bruit de plastique, rien. Ouais, non, non, elle est très... l'assemblage, c'est qualitatif. Euh... les grips c'est vraiment agréable en plus ouais euh, les grips c'est agréable elle, en elle, plus euh, ouais. c'est vrai que c'est moulé dans le plastique donc on va se dire ouais c'est du plastique hein. non non franchement non, non, le, le ouais. rendu il est bien et, euh, et voilà enfin, c'est une belle amélioration de la manette qui était déjà très bien euh, qui est aussi très adorée par les joueurs PC parce hum. que les joueurs PC euh, euh, la sollicitent énormément puisqu'elle est, enfin, ah bah, est, est compatible elle est compatible bluetooth. direct en fait donc euh, voilà. y a pas besoin de... synchro bluetooth sur votre PC <rire> c'est plié c'est réglé oui. on revient sur notre console euh, Ouais. allez Go, Aouda. On reprend ton, on reprend ton bloc. <rire> on va le, le, notre, notre monolithe, pardon. Ouais. On, on la compare à, à, la One X. à la One X. Allez, c'est parti. Allez, hop. Donc, ouais, hop, on, allez, hors socle. Globalement, la hauteur est sensiblement la même. Tiens, attends, je te laisse retirer ta main de devant. Voilà. Euh, pardon. Euh, voilà. voilà. Globalement, la hauteur est quasiment la même. Euh, on a le pied qui non. Mais, voilà. mais en fait, du coup, euh, c'est juste un. Enfin, c est, c est, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que euh, finalement, dans un meuble, ça rentrera peut-être plus simplement ce format-là. En fait, en... Bah, à voir. Et en profondeur, par contre, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais. En profondeur, elle est carrément moins profonde. Et ouais, exactement. Ouais. Hop, tout je la glisse sur le devant, elle est carrément moins profonde. Par contre, elle est largement plus large. En fait, c'est. Enfin, euh, ce que je te disais, on, un. Pour moi, ça, on dirait un boîtier mini ATX redessiné. C'est ça. En fait, de, euh... de PC voilà de bah, toute façon on est une, on est sur une architecture semblable à l'univers ah oui, du PC en mode packagé dans une console avec un OS spécifique optimisé pour l'univers de la console euh, c'est aussi l'avantage c'est qu'on n'est pas sur un n'est pas sur un PC qui pourrait être assemblé ou autre euh, on est vraiment sur une machine complètement optimisée complètement packagée et tout voilà donc, donc là on a une One S et là on a une One S donc hop rebelote on se la met là Bon, la One X et la One S sont relativement proches l'une de l'autre. Hein. Complètement. C'est le poids qui diffère. Si c'est le bêtises. poids qui exactement. La One S fait 2,9 kg. La One X 3 ,8. fait 3,8 kg. Et notre bestiole, 4,45 kg. Ouais, c'est quelques grammes de plus. Bah, c'est le, le refroidissement qui fait le poids. Hein. Clairement, euh, on, on va pas s'en cacher. Euh, on a du matériel qui est quand même hyper performant. On a les... Alors, dans les chiffres le double des performances de la One X qui fait 6 Teraflops. Celle-ci en fait 12. Exactement. Donc, bah, la bestiole, il faut la refroidir quand même. Hein, aussi, euh, aussi puissant et Et, et sans qu'elle fasse et un bruit d'avion en réaction qui décolle. Non, alors effectivement, on n'en on, on est pas à mesurer tout ça, mais ce qui ressort des premiers tests, en tout, en tout cas, c'est qu'elle serait encore moins bruyante qu'une ouais, qu One, qu One X. Elle est à 25 dB a priori en fonctionnement. Euh, ce qui, 25 dB, c'est rien. C'est-à-dire que 25 dB, euh, c'est moins que le bruit extérieur. à voir ce que ça donnera sur des jeux next-gen, optimisés, Exactement. Xbox Series X, etc. Voilà. Euh, donc nos trois consoles, voilà, nos trois copines, euh, bien moins profonde, je sais pas si tu à basculer les deux, si soyons mmh, fous, voilà, soyons fou. voilà mmh. bien moins profonde, donc ça aussi c'est... Alors c'est vachement bien parce que dans un meuble, quand on a une console un peu profonde, sans vouloir parler de la concurrence, mais quand même, il y a une version pro d'une certaine console qui est hyper profonde. Ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, on la voit pas sur la vidéo, je l'ai juste là-bas derrière, mais elle est au taquet du même. Les pieds sont au bord de, de, de l'étagère. Et, et leur nouvelle version sera euh, au bord de ton étagère, parce qu'elle est designée euh, elle sera en dehors de mon étagère. Moins ouais. <rire> elle sera en dehors de l'étagère. C'est pas le même design, on va dire. Voilà, c'est pas le même design. Bah, chacun, chacun a trouvé le design qui, qui ah, lui tournait. Hein. Ah, il rien de. Voilà. Euh, on, je compose les blocs. Hein? Donc effectivement, dans un meuble, elle devrait être pas mal. Euh, sachant qu'il faut quand même bien laisser cette partie-là dégager, hein. c'est euh, l'évacuation. L'aspiration se fait par derrière et par en dessous. D'accord. Voilà autour, on voit des, en dessous justement tu euh, vois les pales des aérations. Ouais. Non, non, les pales sont au-dessus, le ventilateur il est vraiment en haut. C'est l'extracteur Il, il, il évacue. Voilà. Est, franchement, tu vois, je, je m'attendais à un truc vachement plus gros au ben départ ouais. quand on la voyait en vidéo, quand on la voyait en photo et tout ça. Et en fait, elle est plutôt discrète. Ben moi je trouve enfin et, voilà, et posé dans un meuble ou poser à côté de la télé ou même derrière à la limite parce que euh, tu peux la planquer euh, comme tu veux. C'est pas euh, je, je, moi je m'attendais vraiment à avoir un truc qui va faire hurler mais qu'est-ce que foutu sur le meuble du salon Et ben et ben en fait pas tant que ça. Tu connais mon salon Oui. Je l'ai posé à côté de la télé sur le salon, tu vois tu vois sur mon meuble de salon. J'ai envoyé la non J'ai euh, <rire> je suis voilà, j'ai envoyé la photo à à, à ma chère moitié ouais. et qui m'a dit oh, ça rend bien. T'as encore dépensé de l'argent pour rien. Ça que... Non, as dit ça rend <rire> <bien>. <rire> Non, non mais elle a dit, ah, oh, ça rend pas mal. Euh, effectivement, et ça, ça s'intègre ouais, bien. C'est discret, ça s'intègre bien. Mais en fait, finalement, comparé à un design qui est comme ça... Mais là, on est plus sur un design... Attention, les vieux sont sortis. Magnétoscope. C'est ça. DVD. Allez, lecteur DVD Blu <rire> Lecteur Blu-ray. Lecteur Blu-ray Non, mais voilà, on est sur ouais. le design de, de, de, de l'électroménager de salon euh, ça, de base. C'est ça, des années 2000. La planche, la planche horizontale, quoi. ou verticale quand on met le pied. Ouais, ouais, euh, Là, on est sur un nouvel objet qui pourrait s'apparenter euh, hein, à un, un petit PC, à une box opérateur. Ça se fait pas mal, les box verticales. Il y a ouais. un opérateur euh, bleu, bleu clair qui a lancé une box verticale. Certainement moins grosse. Euh, finalement ça s'intègre bien et moi je trouve qu'elle n'est elle pas faite pour aller dans un meuble télé à l'horizontale en fait vraiment je trouve qu'elle est faite pour être mis à la verticale à côté Alors, ouais. tout le monde ne pourra pas euh, j'ai des exemples d'amis de, de connaissances qui ont des télés qui dépassent même du meuble mais je, je suis limite déçu parce que je pensais qu'elle serait plus grosse tu pourrais t'en servir de tabouret mais en fait non j'ai pas essayé ouais mais non mais je, je, te, conseille, mais je te conseille pas hein. voilà c'est ouais. mon poids sur 4 kg 45 <rire> Ouais. Ou alors tu auras une désagréable sensation. <rire> C'est ça. Bah surtout allumé. ouais Ça fait siège chauffant. Euh... Voilà, non bah, écoutez, que dire enfin, moi, je, suis, je suis agréablement surpris. Pareil, la euh... même. Voilà, alors effectivement, le, le design, certains diront, ah, ils sont pas allés chercher bien loin. Après, il faut voir qu'en termes de conception à l'intérieur, enfin, voilà, on a deux cartes mères en sandwich sur un gros refroidissement. Enfin, vas-y, vas-y. Voilà, mais... Ce qui a peut-être manqué dans la boîte, en fait, c'est peut-être un câble USB-C. Voilà. Ils auraient pu pousser le truc. Ouais, euh... il, il aurait eu un intérêt s'il y avait une batterie, pour le coup. ouais mais Il y a bon, des piles. Ouais, bon, je voilà. sais, je après, sais, après vous pouvez c acheter c le kit batterie USB-C et câble USB-C à part. Oui. Bon, voilà. C'est à 500 euros la console. Bon, voilà, c'est un choix, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Il y a bien des opérateurs qui vendent des téléphones qui vont un jour supprimer les, les, les, les, les chargeurs. chargeurs. Oh c'est déjà le cas, voilà. c'est récemment le cas tout à fait euh, voilà, bah écoutez euh, j'espère que cette, cette vidéo de d'unboxing de notre cher Xbox Series vous a plu euh, on va se retrouver très rapidement ouais, pour, pour bien d'autres vidéos ouais. on a hâte de vous la décortiquer, bien... de pouvoir vous en parler plus, mais en fait. oui mais oui, mais oui. Ouais. bien d'autres avis bien d'autres comparaisons, bien Exactement. évidemment Alors, le but est de comparer aussi euh, bah, voir les pertes de la bête euh, Versus euh, ne, ne, nos consoles, euh, no, no consoles de, de la gêne actuelle et, et qu'on va, qu va bientôt appeler de gêne précédente. Exact, tout à fait. Voilà. Euh, et là où il y a de la gêne, il y a du plaisir. Mais toujours. <rire> <rires> toujours. Mais exactement. <rire> <rire> euh, et puis, n'hésitez ben, pas à poser vos questions euh, dans la vidéo, en dessous. Ouais, dans les commentaires. Parce toujours. que si on pose dans la vidéo, ça... Ah, non, dans la vidéo, ça marche pas. Ouais. Voilà. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à regarder les descriptions de la vidéo. Il y a des petits liens aussi à gauche à droite où trouver la console, comment la trouver, quelques infos. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous voulez voir des choses spécifiques de la console, des vidéos, des, des, des comparatifs des comparatifs et autres, vous nous les demandez. Et puis, bah, si c'est tout ça, du frame rate, on de, oui, de on va répondre de la perte, à la demande. Trucs. Voilà, euh, voilà. De toute, de toute, toute façon, tout. on a un confinement à venir, peut-être. <rire> on, <rire> on va voir que ça fait. <rire> voilà, exactement, ouais, tout à fait. C'est voilà. bon, on est confiné avec la One X. Il faut juste qu'ils sortent. Exactement, les les qui à défaut d'être confinés. Mais tu seras toujours confiné avec la WANX. On peut être confiné, confiné. Et c est, c est, ça, ça ne change rien, tout à fait. <rire> bon, on trêve de plaisanterie. Euh, on vous dit à très très bientôt très sur vite. Xbox Live.fr ouais. pour des vidéos euh, où on passe toujours un bon moment. Et, euh, enfin, c'est le patron, sûr. donc je vais dire que oui. mais euh... Et puis, euh, bah, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et, euh, et prenez soin de vous Et à très très bientôt sur xboxlive.fr Yes, bye bye Allez, ciao